Hollywood, le nom fait rêver, on l'associe tout de suite au cinéma, à l'âge d'or des acteurs, des actrices qui avaient un charisme transcendant, mais aussi à des réalisateurs qui créent de véritables œuvres et, pour certains, là, au début du Star System. Pour d'autres, on pense surtout à des films standardisés, qui sont stéréotypés, voire aliénants. Hollywood, c'est une forme d'opium du peuple, en plus d'être un des premiers vecteurs de l'impérialisme culturel américain qui vise à asservir les spectateurs et les convaincre de la supériorité de l'American way of life. Pour d'autres encore, il s'agit d'un art authentique avec l'utilisation de l'espace, du geste, du mouvement, de la couleur, du montage ou de la musique. Et tout ça, ça construit un art total, digne héritier des loisirs populaires comme le théâtre de boulevard ou encore des forains ce septième art mériterait donc pleinement sa désignation. Aujourd'hui, à l'histoire nous le dira l'Hollywood, non, excusez, Hollywood, Holly, Hollywood, Holly, Hollywood, Hollywood. Rien ne prédispose cependant Hollywood à devenir une usine à rêve, comme on le dit après. Devenue américaine en 1850, la bourgade est d'abord un ranch, ça veut dire le bois de houe, mais ça va devenir ensuite un lotissement, du moins des lotissements qu'on va vendre. En 1903, avec ses 700 habitants, Hollywood devient une ville et en 1911, David Hursley y installe un studio de cinéma pour la Nestor Film Company de New Jersey afin d'y tourner des westerns. La montée en puissance d'Hollywood se fait alors par étapes. Suivant les règles de la concentration industrielle, comme on le vit au 19e siècle, sans toutefois que ce constitue un trust de cinéma, et ce, bien que toutes les apparences le laissent penser. En une dizaine d'années environ, les producteurs de cinéma qui sont établis dans un premier temps sur la côte est américaine et aussi à Chicago, vont tous déménager ou presque en Californie dans les années 1910 et concentrant peu à peu le financement et la fabrication des films entre les mains d'une dizaine de films. On va bientôt les appeler les Majors et il y en a huit qui s'imposent et qui vont contrôler à la fin des années 1930 95 de la production, avec notamment Universal, 1915, Warner Bros, 1920, Metro, Goldwyn Mayer, MGM, 1924 et des plus petits studios comme RKO et United Artists. Ce dernier a été fondé à l'instigation d'acteurs, dont Charlie Chaplin, Douglas Fairbank et Mary Pickford. Ben, ils ont fait ça parce qu'ils voulaient contrôler les films dans lesquels ils jouent. Le regroupement qui s'opère à Hollywood n'a rien de planifié. On s'y installe pour différentes raisons, dont la qualité de l'ensoleillement, aux pellicules de l'époque, la diversité des paysages et les tribus autochtones vivant près de la côte fournissant aux Westerns d'utiles figurants, mais aussi et surtout en raison de l'absence de syndicats reconnus, les salaires journaliers de Los Angeles étant alors deux fois inférieurs à ceux des grandes villes de l'Est. L'argent, l'argent, toujours l'argent. Huit grands studios vont se spécialiser peu à peu. La Warner's privilégie les sujets sociaux, la MGM, les paillettes et les comédies, tandis que Columbia Pictures, en 1919 qui arrive, investit dans les films d'aventure. Mais ce que le public préfère et qui donne sa couleur au cinéma américain, c'est sans nul doute les Westerns, avec ces grands réalisateurs qui s'imposent déjà, comme D.W. Griffith avec ses quelques 450 courts-métrages ou encore Cecil B. DeMille. Le succès est encore plus grand quand s'impose bientôt le long métrage, qui permet de développer une complexité narrative et thématique que nombre d'artistes, dont plusieurs immigrants juifs d'Europe centrale, entendent bien développer pour exploiter leur talent, ce qu'ils ne manquent pas de faire, certains affirmant même que c'est un petit groupe de cinéastes juifs qui ont, et je cite, invented... Hollywood. La popularité du cinéma est également assurée par les quelques 10 000 Nickelodeon, appellation populaire pour les salles de projection au début des années 1910. La popularité du cinéma américain n'empêche pas ces salles d'importer en masse les productions européennes. Mais dix ans plus tard, déjà, les États-Unis produisent plus de la moitié des films projetés dans le monde. Là, c'est ce qu'on appelle de l'impérialisme ou de la soft power. Des journalistes, mais aussi quelques reines de potins comme Louilla parson et plus tard Ada Hopper s'attellent à la tâche de renforcer la dimension mythique d'Hollywood. Le védétariat prend alors une tournure entièrement neuve, faisant des acteurs de véritables stars avec les Greta Garbo et Rudolf Valentino, qui incarnent une certaine idée de la beauté et de la séduction, mais aussi d'hommes pratiquant le genre burlesque, comme les Max Brothers, dont je suis très fan, ou encore Buster Keaton, grand fan aussi, là, qui dans le canot de la Générale tourne la scène la plus chère jamais filmée pour le cinéma muet, soit la destruction d'un pont et d'une locomotive évaluée à 42 000 ah, c'est une fortune à l'époque. Celui qui incarne cependant parfaitement le modèle de l'acteur qui développe un personnage muet et l'adapte au cinéma parlant, c'est Charlie Chaplin, lui qui est issu du musical anglais. Il s'installe aux États-Unis en 1912 et s'impose avec son personnage, Charlot, une sorte de vagabond dandier. Après 1923, il se consacre au long-métrage avec de grandes réussites, dont The Kid et bientôt des œuvres parlantes plus politiques comme Le Dictateur en 1940. Sous l'impulsion de Louis B. Mayer, vice-président de la MGM, on organise à partir de 1927 la cérémonie des Oscars, où les 2000 membres de l'Academy of Motion Picture Art and Science décernent les 23 statuettes. Les acteurs s'installent alors non loin des grands studios, dans la riche et luxueuse banlieue de Beverly Hills, expression ultime de la réussite, donc, du rêve américain. En 1958, on renforce encore un peu plus la symbolique en créant le Walk of Fame, trottoir sur lequel on rend hommage aux stars qui ont marqué l'histoire du cinéma et bientôt du petit écran et éventuellement dans le domaine culturel. De leur côté, les studios continuent d'investir dans le rêve, mais surtout dans les nouvelles technologies pour être sûrs de garder le public intéressé. La couleur que l'on teste dès le début du 20e siècle, notamment avec le Technicolor Bichrome, daté de 1917, permet de produire des effets de peinture qui donnent un effet de réel. Le premier long-métrage couleur date de 1935, mais c'est en 1939, avec la fresque historique Autant en emporte le vent, plus grand succès de l'histoire du cinéma que la technique montre sa pleine capacité durant les 3 h 42 du film. Autre technique qui révolutionne le 7e art, le dessin animé, que Walt Disney raffine dès les années 1920 quand il s'installe à Los Angeles et invente son personnage mythique de Mickey Mouse. Le succès l'amène à concevoir ce que plusieurs considèrent comme un projet fou réaliser le premier long-métrage en dessin animé. L'entreprise est alors considérable, car comme le cinéma, c'est 24 images par seconde à produire, soit près de 1 million de dessins pour la totalité du film, dont les décors, près de 800 réalisés, mais aussi il y a le temps de confection qui est très long, parce qu'un animateur réalise entre 1 et 2 secondes d'animation par jour. Quatre ans plus tard, c'est Blanche-Neige qui voit le jour en 1937 et le succès est considérable. La production est même couronnée d'un Oscar. Suivront bientôt d'autres films, eux aussi extrêmement populaires comme Pinocchio, Bambi, Dumbo ou dans une perspective beaucoup plus ambitieuse, Fantasia qui marie animation et musique. En 1922, les Majors se regroupent dans la Motion Pictures Producers and Distributors of America, MPPDA, devenu aujourd'hui MPAA, les Big Five allant même jusqu'à être propriétaires de salles de cinéma. On en avait déjà parlé de ça. Pourtant, en 1948, la Cour suprême américaine, en vertu de la loi antitrust, contraint les studios à se débarrasser de leurs salles, signant ainsi la fin de la période dorée d'Hollywood. Cela est d'autant plus vrai que s'impose peu à peu une nouvelle forme de divertissement. Vous l'avez deviné, la télévision, la TV. Télé. Autre attaque, celle de la censure. Dans un pays fédéral comme les États-Unis, c'est au niveau local que la gestion des « bonnes mœurs » est confiée. Et dans certains États plus traditionnels, notamment ceux où les pasteurs sont les guides moraux et sociaux, on prêche ouvertement pour une censure globale. En 1914, on tente une première fois de l'imposer, mais le projet présenté à la Chambre des représentants n'aboutit tout simplement pas. L'année suivante, la Cour suprême va même jusqu'à donner au cinéma un statut particulier en le protégeant par le premier amendement de la Constitution des États-Unis qui garantit la liberté d'expression. Face à différents scandales impliquant des acteurs connus comme le divorce de Mary Pickford et d'Owen Moore en 1920 ou encore le meurtre de William Desmond Taylor dans lequel sont impliquées les actrices Mary Biles Minter et Mabel Norman en 1922, les Majors nomment l'avocat William H. Hayes afin de créer un organisme chargé des relations entre l'industrie du cinéma, le public, les associations et le gouvernement. En 1930, on procède à la rédaction d'un code aujourd'hui connu sous le nom de Code AISE, dans lequel les membres de la MPPDA fixent des principes généraux et spécifiques d'autocensure, en relevant notamment que, pour les crimes contre la loi, leur représentation ne doit inspirer ni la sympathie, ni le désir d'imitation, ou encore pour la sexualité, rappelant que les formes bases de rapports sexuels ne doivent pas être représentées. Après-guerre, les réalisateurs se jouent peu à peu du code, considérant ces mesures comme datées. Le code Hays est ainsi remplacé en 1966 par le Code of Self-Regulation of the Motion Picture Association, dans lequel on laisse de plus en plus de latitude à la nudité en distribuant les films, avec des mentions comme « Suggested for a major audience », la seconde moitié du 20e siècle est entièrement marquée par la concurrence avec la télévision. Le Technicolor se généralise et l'écran large s'impose, et avec eux, des super productions, comme des peplums, Les 10 Commandements en 1956, Bénur en 1959, mais aussi des films de guerre, Le Pont de la rivière Quaille en 1957, et des films d'aventure, Le Tour du monde en 80 jours en 1956. Le déclin d'Hollywood se confirme peu à peu dans les années 60, mais de nouveaux films à grand déploiement, les blockbusters, ramènent la focale sur l'industrie, notamment dans le domaine de la science-fiction d'abord. La Guerre des étoiles, Star Wars en 1977, mais aussi dans des films criminels, Les deux parrains de Francis Ford Coppola en 72 et 74 et de la comédie musicale Grease en 1978 et du film de guerre Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino en 1978. Les nouvelles technologies sont alors pleinement exploitées pour continuer de faire vivre le mythe. De grands succès cinématographiques sont encore au rendez-vous notamment avec Avatar de James Cameron en 2009, mais aussi avec le genre super-héros dont j'avais déjà parlé dans les capsules, là, avec The Avengers en 2012 et les films d'animation réalisés en images de synthèse comme Toy Story en 1995, le premier du genre et pour l'instant le plus populaire, La Reine des neiges en 2013. Avoir l'argent qui est investi à Hollywood, voir à ce propos la capsule que j'ai réalisée sur Disney, disons qu'il y a beaucoup de belles années qui s'en viennent. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Allez, c'est fini pour aujourd'hui, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et si ça vous a plu, ben abonnez-vous donc à la chaîne et il y a même une petite cloche en bas, vous pouvez cliquer dessus pour être, pour que vous soyez le premier à savoir quand il y a une nouvelle vidéo qui est publiée. Puis pour ceux qui sont vraiment fans, vous pouvez nous aider sur notre Patreon, je vais mettre le lien en bas. Allez, je suis Laurent Turcot, bye bye!